j'ai vu que le textier alias Mr. V, bonsoir. Bonsoir. Je me présente. moi, C'est un hein, dans, dans le jargon des messageries électroniques, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de, de courrier indésirable hein, de, de l'amour. C'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, eh bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme un ballon de baudruche hein, qu'on aurait offert à un homme à nez, avec un bec de lièvre. Et hein, que tout <rire> ne, ne remplit jamais ce, ce qui est un un peu dommage, bon. ouais, bref, je, je suis célibataire, un hein. sèche comme un smekraï <rire> de vous rencontrer <rire> et donc plus ravi hein, que, ben, que même si physiquement, hein, du fait de, de ce petit ascendant dieu donné hein, que vous donne aussi bien vos, vos origines franco-cambronnaises hein, que, que vos 6 cm de narine, eh bien, <rire> et bien vous du coup hein, une, une sorte de mix hein, entre la version aussi française que non violente hein, de, de ce rappeur américain beau gosse, hein, connu notamment pour, pour avoir tabassé la, la joie des fragiles Rihanna. Hein, je parle bien évidemment de, de ce charmant psychopathe de Chris Warren et, et la version aussi violente, que c'est hein, de ce candidat de télé-réalité, hein, passionné par l'univers des pom-pom girls, hein, ce bon vieux morgan de Secret Story 5 que, hein, naturellement, tout le monde a, a oublié l'existence. Hein. Et bien, malgré ce, ce petit ascendant biodégradable, comme hein, souvent les, les jeunes artistes 2.0, hein, aussi talentueux qu'elle est, qu est a ce nom référencé sur Wikipédia, et bien, et bien, malgré ça, c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on qu a la chance ou plus exactement l'opportunité hein, d'être payé pour, pour pouvoir rencontrer un acteur de chambre et fan de tuning, hein, comme l'indique bah, votre profil Twitter, hein, qui, bah, qui depuis ses 20 ans, n'a hein, pas hésité à faire une croix hein, sur tout ce qui est cotisation pour la retraite et autres tickets restaurants hein, pour, pour investir dans une webcam et se lancer dans, dans une carrière de youtubeur. Hein, bref, une capitalisation su, sur le néant ou le virtuel, hein, dans, dans le cas présent, les, les deux termes peuvent convenir, hein, qui, bah, qui contre toute attente hein, s'est transformé en véritable jackpot, hein, puisqu'en l'espace de cinq ans à peine, vous, ben vous avez réussi l'exploit hein, avec vos 100 millions de vues, hein, ce qui pour nous autres chroniqueurs de la mourinade aurait fait environ 7000 ans va eh être considéré hein, aujourd'hui ben, ben, par les puceaux hein, âgés de 12 à 25 ans comme, comme une sorte de normal hein, de, de proximité, hein, une notoriété aussi impressionnante hein, que, ben, que franchement hallucinante hein, quand on sait que votre fonds de commerce c'est ben, votre quotidien d'adolescent grenouillants hein, vos potes, votre chambre, les pétards et le rap, hein, vous, vous dites d'ailleurs hein, dans, dans mes vidéos il n'y a pas de création, hein, ça n'est que du réel hein, bref, une volonté de, bah, de parler des vraies choses de la vie hein, qui, bah, qui de certaines manières nous, nous rapprochent en fait hein, dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau, hein, ayant partagé pendant près de 12 ans hein, ma, ma chambre à coucher avec Jean-Michel hein, mon, mon labrador hein, qui un au lieu de, de son vivant était aussi photogénique hein, qu'entreprenant qu et bien tout je fais, histoire de, de créer le buzz aussi bien sur internet hein, que, que sous ma couette, ouais, bien, bien j'ai eu l'idée hein, de, de lancer sur Youtube hein, la, la chaîne Miss Doggy, un projet vraiment ambitieux hein, dans lequel Jean-Michel et, et moi-même hein, abordions en vidéo hein, des thèmes du quotidien tels que la fidélité le, la routine dans le couple ou, ou l'importance hein, des, des préliminaires hein, bref, des, des sujets euh, que j'imaginais fédérateurs hein, mais, mais qui, là, ça, mis à part hein, un commentaire assassin de, de la SPA et la société aucun intérêt chez, chez les internautes de, de race humaine. Et en parlant de, de vouloir boser justement, sachez que si, si l'amateur de rap qui est en vous n'a pas peur, le, le temps d'une soirée de tenter un featuring avec une bh un voleur aussi affamé que, que non épilé, eh autant vous dire que, que la cougar qui est en moi elle serait absolument. Ravi à l'idée de ne pouvoir prendre un petit coup de jeûne. <rire> <rire> sur ces petites <rire> confidences cher Mister V oui, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition en attendant, hein, sachez qu'après l'émission et eh bien, eh bien j'irai tenter ma chance en Chine hein, ou un hôpital hein, recherche actuellement du sang de Vierge hein, donc si comme moi la donneuse universelle de l'amour qui est en vous, on a <rire> qu'un point finalement essayé hein, de pouvoir en place, se faire tirer hein, un peu de sang au <rire> tout court, et eh bien eh n'hésitez bien, pas à m'y rejoindre <rire>